Salut les tricopates, bienvenue dans mon salon et dans ce septième épisode de mon podcast créatif Je suis Selma pour euh, celles et ceux qui viendraient d'arriver euh, D'ailleurs je veux souhaiter la bienvenue tout particulièrement à tous ceux qui nous ont rejoints ces deux dernières semaines euh, je, ne sais, écoutez, je ne sais pas d'où vous venez mais euh, si vous êtes abonnés c'est que ça a l'air de vous plaire Alors j'espère que ça va continuer comme ça Et merci déjà Alors euh, aujourd'hui j'ai peur que ce soit un petit peu brouillon je sais pas pourquoi, je me sens, me sens un peu brouillonne aujourd'hui, d'ailleurs mes cheveux sont d'accord aussi, sont brouillons. Euh, ouais, je ne sais pas, c'est peut-être peut qu'il fait à nouveau beau, enfin en tout cas il fait beau à Paris aujourd'hui, alors ça me fait bizarre. Je... On verra, j'ai organisé comme d'habitude, mais je me sens un petit peu, euh, je sais pas, confuse. Alors, euh, on, va, on va déjà pouvoir commencer euh, Je n'ai qu'un projet terminé cette semaine Déjà parce que ça fait pas longtemps qu'on s'est vu Et puis parce que j'ai été un petit peu accaparée par le reste euh, C'est le bonnet cream que je vous avais montré la dernière fois que je venais de commencer je, Non, j'en étais là la dernière fois qu'on s'était vu Enfin, j'avais déjà fait la couture euh, Donc voilà, euh, je l'appelle mon bonnet de marin Parce que c'est effectivement un peu à ça qui fait penser euh, mais il est chouette. Alors le dessus, je vais avoir du mal à vous le montrer, mais... Bon, c'était déjà le bordel. Ça, ne s'arrange pas. Euh, voilà, le dessus est comme ça. Je trouve ça très joli avec l'espèce d'étoile, enfin de soleil, ou je ne sais pas trop comment appeler ça, mais... Je trouve que le dessus est vraiment très joli. Alors, il est serré. Je pense que si c'était à refaire, enfin si j'en refais un, je le referais avec une taille d'aiguille supérieure. Euh, J'ai suivi les indications du patron, mais... Euh... Comme je fais jamais d'échantillon, j'ai pas pu confirmer ou pas si c'était la bonne taille. Bref, moi il me va très bien, mais je pense qu'il ira pas trop... Euh, si je voulais l'offrir à quelqu'un avec une plus grosse tête, ce serait un petit peu compliqué. quoi. Donc le patron vient du magazine Laine. Euh, il est de Yona Hetala. Euh, je suis désolée si j'écorche le nom. Yona Jona Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Si vous savez, n'hésitez pas à me le dire. Voilà. Je ne désespère pas de, de, de, de trouver le volume 2 avant d'acheter le volume 3, mais bon je me dis que peut-être que je les trouverai à Berlin le week-end prochain, je ne sais pas. On verra. J'achèterai je, je peut-être tous les deux en même temps. Euh, en cours, parce que du coup c'était le seul projet terminé. Euh, en cours, j'ai toujours le What the Fade que j'ai mis entre parenthèses. Je vais vous expliquer pourquoi. Euh, je suis à peu près. Enfin. Je suis à peu près au milieu de la. De, du deuxième indice c'est déjà très très joli mais euh, ça me prend un temps fou parce que vraiment en brioche je tricote pas vite euh, bah, c'est le problème de débuter hein. mais vraiment le, le dégradé est très très beau je trouve c'est pas du tout des couleurs que je porte d'habitude mais euh, ça me plaît donc c'est déjà pas mal hein. euh, du coup oui je disais que je l'ai mis entre parenthèses parce que je me suis aperçue que j'étais très très short pour faire un cadeau d'anniversaire qui est prévu pendant deux semaines Très très short. Euh, j'ai commencé un Kélias. Alors j'espère, je croise les doigts que la personne à qui c'est destiné ne regarde pas. Euh, j'ai commencé un Kélias parce que... Euh, parce que la personne en question a beaucoup aimé le mien quand on s'est vu la dernière fois. Et puis comme c'est un anniversaire important, euh, je me suis dit que j'allais le faire dans des matières un petit peu plus luxueuses que le mien. Parce que c'est basiquement du mérino. Euh, du coup j'ai pris... Alors je suis passée chez Lille Weasel et j'ai pris... Euh, de chez The Fiber Company. Roll to China Light euh, c'est donc un mélange de d'alpaca soit chameau cachemire déjà je ne vous raconte pas comme c'est doux et j'ai pris un écheveau de Mrs. Crosby Loves to Play euh, dans le, sur sa base Hatbox qui est euh, Merino Superwash soit et cachemire donc c'est pareil c'est doux Ouais je le laverai de toute façon Enfin il va passer à la lessive Donc euh, je j'en profite Avant de l'offrir Non cela dit à tricoter c'est vraiment très très doux Ça fait un peu psychopathe quand même, ce que je viens de faire euh, Non il est vraiment très très doux ça fait euh... Alors j'espère que le fait qu'il y ait de la soie Du cachemire tout ça Ça l'empêchera pas de le porter Parce que je sens gros comme une maison qui va me dire Oui mais non mais c'est trop luxueux je peux pas le mettre tous les jours Mais moi je pense que les tricots Quelle que soit la matière Alors évidemment il faut pas je ne mettrais pas des chaussettes en cachemire pour aller faire de la randonnée, vous voyez, mais... Il euh, faut quand même un petit peu être hein, raisonnable. Mais, euh, mais je trouve que, enfin, voilà, ce serait dommage de ne pas les porter. Pour moi, c'est... C'est... Je sais pas. Je comprends qu'on puisse tenir à quelque chose parce que c'est... C'est luxueux, c'est... Mais... Euh, mais dans ce cas-là, ça sert à rien de le porter. Enfin, ça sert à rien de l'avoir, si, si on l'a, c'est pour le porter. J'espère vraiment... J'espère vraiment qu'il sera porté ce châle. Voilà. Mais du coup, j'ai que deux semaines pour le faire. La dernière fois, j'ai mis un mois. Bon, là, du coup, je suis... Euh, J'approche de la fin de la deuxième section, je crois. Ouais, ça doit être ça. Euh, J'avance bien. Du coup, bon, euh, le fait que j'ai pas repris le travail, autant vous dire que ça aide. C'est pas lié du tout, mais il se trouve que ça tombe bien. Euh, et du coup, bah, en attendant de terminer le kelias, je mets, je mets le reste en pause et je ne fais que ça. Voilà, histoire d'être sûre d'avoir un petit peu de marge éventuellement euh, si je me trompe ou s'il faut que je refasse, euh, s'il faut que je défasse pour une raison ou une autre, je me concentre uniquement sur le chaos. Donc, euh, ben, je vais pas vous parler des projets à venir parce que, comme la dernière fois, je vais déjà attendre d'en avoir terminé au moins un avant de me mettre à autre chose. Euh, ben Déjà, je vais terminer, je pense que enfin la priorité ce sera de terminer le What the Fate parce que la quatrième, le quatrième indice est sorti. Et, euh, et ben voilà du coup je suis vraiment vraiment à non mais de toute façon je me, je me doutais dès le départ que j'aurais pas le temps de le finir dans, les, enfin dans, le, dans le créneau en partie donc je me dis que c'est pas très grave euh, je me suis pas trop spoilée pour l'instant donc je sais pas à quoi, à quoi va ressembler la fin enfin je sais pas trop à quoi va ressembler la fin parce que j'ai quand même jeté un oeil aux indices mais bon évidemment c'est pas la même chose que de le voir tricoté et voilà ben, j'espère que la prochaine fois qu'on se verra j'aurais pu avancer quand même, enfin reprendre le What the Fade est avancé, voilà. Puis je me mettrai peut-être un petit bonnet sur les aiguilles en attendant pour, pour me détendre aussi. Voilà, et ben écoutez, euh, au niveau des, des encours c'est terminé. Ben, récemment j'ai rien acheté du coup parce que... Enfin, euh, c'est j'ai rien acheté, si j'ai acheté la laine pour le, pour le Kellias qui est déjà pas mal, enfin c'était un petit investissement quand même. Euh, et puis surtout, alors ben du coup pas cette semaine mais la semaine prochaine, le week-end prochain je pars à Berlin pour le, le festival Bull and Nets, donc le festival de tricot euh, et je vais pas commencer à faire des achats importants alors que dans une semaine je vais peut-être me ruiner sur certains trucs enfin voilà, je, je vais pas me ruiner deux fois dans la même semaine <rire> non, euh, voilà, je, je, me, je me retiens parce que j'ai vu passer des trucs chouettes, il y avait de jolis updates cette semaine il y avait mon ship shop, il y avait l'énamouré mais non, je, je me suis accrochée à ma table et je me suis retenue je n'ai rien acheté, je n'ai rien commandé J'ai reçu quand même, alors ça c'est cool parce que du coup c'est mon anniversaire la semaine prochaine Et, euh, et il se trouve que ben, j'ai reçu euh, hier mon colis pour Favrecher J'ai pas encore envoyé le mien, il part euh, lundi ou mardi Mais j'ai reçu, euh, reçu celui qu'on m'a envoyé Alors Un bout de bras comme ça c'est lourd Ça fait un moment que je fais pas vraiment de sport mais... ouais. euh, C'est un colis qui vient de Bretagne Qui m'a été envoyé par Yael alors, avec une jolie carte pour aller avec euh, j'ai été vraiment gâtée alors le cher, je rappelle c'est un échange enfin c'est un swap d'art de, de, de, de la, du fil d'art de la fibre euh, c'est euh, c'est un échange euh, il faut envoyer au minimum 200 g de fibre voilà. donc ça peut être de la laine ça peut être de la Enfin, je veux dire, ça peut être du fil à tricoter ou à crocheter, ça peut être, ça peut être de quoi filer, ça, voilà. Et du coup, ben moi, je tricote, donc je me suis inscrite pour, pour tricoter. Et j'ai reçu un joli paquet. Alors, il faut envoyer au moins 200 grammes de laine, mais on peut envoyer plein d'autres trucs. Donc moi, j'ai eu plein de goodies. Euh, je vais quand même commencer par la laine. Ah Moi j'aime bien le bruit du papier de soie mais je sais pas ce que ça va donner à, à l'enregistrement donc je, je, je vous prie de m'excuser par avance Donc il y avait euh, une balle de Sincere Shape euh, Kormo Fingering C'est du 100% laine euh, C'est une, une très jolie couleur qui me rappelle un peu pour le coup la euh, compost de Fibershare C'est... Enfin euh, pas de... Voilà je vous avais dit que je serais confuse. Compost que j'utilise dans mon What the Fade, voilà, c'est un peu le même type de, de violet un peu passé. Euh, J'aime beaucoup. Il y avait aussi un écheveau de Supernatural Yawns euh, en Harpy Decay. Donc ça, c'est vachement bien, c'est... Euh, c'est hyper moelleux, j'adore et la teinte c'est rigolo comme tout parce que c'est I won't deny that I am a werewolf Remus Lupin euh, donc j'imagine que c'est un, une teinte qui est inspirée donc par Remus Lupin de, dans, un, dans la saga Harry Potter et vraiment j'adore j'ai hâte, hâte de le tricoter euh, il y a beaucoup beaucoup de nuances de brun, chaud, de beige de bleu je pense qu'il va être vraiment chouette alors du coup je sais pas trop ce que je vais faire avec pas un bonnet, peut-être ouais un bonnet, c'est bien. ça Non, mais je me cherchais pas. Moi, l'hiver, je porte des bonnets tous les jours, donc, euh... donc je... ça me dérange pas d'avoir plein, plein de bonnets. Ça, c'était le deuxième écheveau Et j'ai reçu un truc que j'ai encore jamais utilisé. Alors, ça, ça me... je vais voir ce que ça donne. C'est un sock plank. Alors, je l'ai pas défait parce que j'ai trouvé qu'en en cercle comme ça, c'était vraiment sympa. Euh... C'est Cotton Rainbow de, alors je suis désolée, je pense que je vais me craquer sur le nom, Matthew and the Squid. Je vous mettrai en bas, ce sera plus simple, parce que comme c'est écrit à la main, je ne suis pas sûre de le déchiffrer correctement. Alors j'ai recherché sur les internets. Et donc voilà le principe du sock blank, c'est que c'est enfin déjà tricoté, c'est teint, et ça, se... et, ça, et ça se détricote en fait pour pouvoir le tricoter et donc là c'est euh, du 100% coton et, euh, et c'est super sympa voilà <rire> je vais essayer de le renrouler mais euh, mais non je ferai ça plus tard <rire> donc ça c'est la laine qu'il y avait dans le paquet et en plus il y avait aussi euh, il y avait aussi deux échantillons de soak euh, non parfumés alors c'est bien parce que moi j'ai celle au où... j'ai celle au où... À l'ananas. Et euh, une fois de temps en temps, pas parfumé, c'est bien aussi. Il y avait un super chouette badge euh, Unicorn Fan Club. Alors celui-là, clairement, il va aller sur ma pochette. Voilà, avec les autres. Euh, il y avait un, un petit carnet magnifique de chez Paper Blanks, euh, qui sont, qui sont des, par des carnets décorés. Alors celui-ci est ligné. Le carnet décoré vraiment très, très joli. Euh inspiré de, de, de, de carnets anciens, de livres, de reliures euh, historiques, tout ça, doré et tout, ça brille, c'est beau. Non, il est vraiment très très joli. Euh, il y avait un livre, The Curious Incident of the Dog in the Night Time. Je ne l'ai pas lu, ce qui tombe assez bien, j'en avais entendu parler parce que, euh, avec le titre c'est quand même quelque chose qui, qui, euh, comment dit, qui marque un peu un titre, un titre rigolo comme ça. Euh, alors apparemment c'est une histoire policière. Je, je lis une histoire de meurtre. <rire> je pense que ça va être sympa. Euh, donc j'ai hâte de le lire. C'est chouette parce que j'aurais pas pensé à mettre un livre dans un dans un swap comme ça. Mais c'est une bonne idée en fait. Euh, et du coup alors elle m'a bien cerné elle a bien compris que le, je ne bois que du thé. <rire> j'ai euh, une petite boîte de Kusmichi Troika euh, que je suis actuellement en train de boire d'ailleurs mm. et, euh, et alors du coup je l'ai transvasé dans un petit sachet pour que ce soit plus simple et euh, du, je pense que c'est du Boss. Ils, sont... mm. ils sont vraiment vraiment bon, j'ai aucune idée de ce qu'il y a dedans parce qu'il n'y avait pas d'étiquette mais mm. c'est un peu drogué quand même mais... <rire> mais non mais en fait j'adore le thé et, euh... et du coup je pense qu'il qu va être très très bon c'est un peu le coup du ramage plumage ben, s'il il a aussi bon goût que ce qu'il sent ça va être, ça va être terrible euh, du coup je crois que je vous ai même pas dit qu'il me l'avait envoyé euh, c'est Yael donc, qui habite en Bretagne et dont euh, l'instagram c'est sea. je vous mettrai euh, en dessous pour que vous puissiez aller jeter un oeil merci, merci beaucoup Yael c'est euh, un super paquet euh, j'ai hâte de tricoter euh, de tricoter ce que tu m'as envoyé euh... non, je suis, ça m'a fait super plaisir je ne m'attendais pas à le trouver au courrier hier Enfin, si, elle m'avait prévenu qu'il était parti mais je ne m'attendais pas à ce qu'il arrive si vite et du coup euh, c'était la bonne surprise qui fait plaisir voilà et j'ai reçu, alors ça c'est un petit bonus mais euh, j'ai une amie qui m'a offert euh, qui m'a offert un kit d'aiguilles euh, Haya, Haya le kit small et, et du coup euh, c'est de la folie, alors quand elle m'a offert j'étais tellement émue, je me suis dit mon dieu mais c'est beaucoup trop ce... <rire> ça m'a fait tellement plaisir, alors je sais pas si, si voilà si elle, elle, elle je donne, enfin si elle accepte que je donne son nom, donc je, je vais pas la mentionner mais en tout cas si elle me regarde, merci. Euh, c'était euh, c'était un cadeau vraiment waouh <rire> alors on a fini avec les trucs euh, physiques on va dire je voulais vous parler euh, d'un truc, alors demain il y a, le, y a le, le, le tricoté géant organisé par Gaëlle de Nets spirit euh, qui, qui aura lieu au Nuage Café, euh, c'est dans le cinquième et du coup, comme Gaëlle sera pas là, elle nous a demandé à Mélanie Melquette et à moi d'animer la soirée. Donc, euh, donc j'y serai. Donc, j'espère que vous pourrez venir aussi. Et puis, sinon, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le live de la soirée, parce que on fait toujours, enfin Gaëlle fait toujours un live sur YouTube. Je vous mettrai, euh, j'essaierai de vous mettre en haut euh, le lien vers sa chaîne. Je ne sais pas si ça a marché, enfin en haut, en bas, bref. Je vous dirai où allez nous retrouver pour que demain soir, vous puissiez, vous puissiez être avec nous, même si vous n'êtes pas avec nous. <rire> je... Je... je Des fois, je me fatigue moi-même. Non, j'espère que c'est clair. Bref, il euh, y aura un live sur YouTube de la soirée demain et euh, j'espère que vous pourrez nous rejoindre, parce que c'est toujours super sympa. Et en ce moment, il y a le tournoi de Netich qui est en cours. Alors, euh, moi je suis dans la team Serre d'Aigle. On est deuxième pour l'instant. Je suis allée voir juste avant de filmer le, le décompte des points pour savoir comment on, comment on était placé. On est deuxième juste après Pouf Souffle. Je suis un peu choquée. Pouf Souffle premier. Ça ne doit jamais leur arriver. Euh, je sais que dans, chez Serpentin ils ont déjà eu un vif d'or parce que Ricardo a déjà tricoté ses 800 mètres de laine. 800 mètres. Le tournoi a dû commencer. Ça doit faire 4 ou 5 jours maintenant. 800 mètres. Je suis. Je vous avais parlé de lui dans l'épisode précédent. Voilà, il a encore fait des siennes. 800, 800 mètres. Et donc pour 800 mètres ou plus, on gagne 50 points d'un coup. Voilà. J'espère qu'il n'y en a pas trop dans les autres équipes. Hein Parce qu'on a quand même 15 jours de tournoi. Donc s'il gagne 50 points tous les, tous les 4 jours, euh, je pense que Serpentard vont finir ouh, tout en haut, quoi. Il vont éclater tout le monde. Donc J'espère que chez Serpentard, en fait, il est tout seul dans son équipe. Comme ça, ils ne gagneront pas d'autres points. Euh, non, pour l'instant, on est deuxième. Euh, moi, je n'ai pas rentré euh, mon, ma progression, donc euh, je pense qu'on est pas mal dans ce, dans ce cas-là à ne pas mettre à jour euh, euh, tous les jours... Euh, notre avancée sur les projets donc euh, je pense qu'on va continuer à gagner des points voilà hein. voilà bah écoutez euh, c'était nettement plus court que la dernière fois mais, euh, mais on a fait le tour je pense que je vais essayer de, de maintenir le rythme comme ça de faire un épisode à peu près tous les 15 jours ce serait pas mal euh, ça permet de comment dire, de se tenir à jour un peu plus souvent et puis euh, et puis de ne pas faire des épisodes qui durent deux heures à chaque fois non plus. Parce que autant j'adore regarder des podcasts, autant j'avoue que quand je vois qu'ils dépassent une heure, moi je, je décroche. Hein, C'est un peu compliqué à regarder en plusieurs fois. Donc je préfère faire des épisodes plus courts, un peu plus souvent. Euh, et puis ça m'évite d'avoir à parler trop vite aussi. Euh, euh, pour gagner du temps. Déjà que je parle assez vite. J'espère que cet épisode vous aura plu, euh, n'hésitez pas à commenter, euh, à partager, à mettre des petits pouces en l'air. Cela dit, vous pouvez mettre un pouce en bas aussi, mais, euh, mais si vraiment c'est le cas, euh, ce serait sympa de mettre un commentaire qui explique pourquoi vous mettez un pouce en bas, que je puisse améliorer pour la prochaine fois. Voilà. Euh, bah écoutez, j'espère vous revoir bientôt, j'essaierai de faire un petit vlog à Berlin, euh, comme j'avais fait pour Edinburgh, parce que ça vous avait bien plu, et puis moi aussi j'avais trouvé ça vachement sympa, c'est toujours de pouvoir regarder en arrière après euh, et de se rappeler des bons souvenirs donc voilà j'espère que j'espère que je pourrai faire ça euh, d'ici là je vous souhaite ben une bonne fin de semaine puisqu'on est samedi euh, et puis je vous dis à très bientôt et bon tricot